Bonjour mes chers élèves de C1, je vais vous raconter cette fois l'épisode 6, Jérômeine de Badabon. On sait déjà que Badabon est un dragon euh, baptisé Badabon, bien sûr. Alors il a fait beaucoup de bêtises hein, dans la maison de Jérômeine. Par exemple, il a éternué et lorsqu'elle a éternué, il a inondé tout le salon. Elle a ri si fort euh, que toutes les vitres de la maison euh, se sont brisées. Elle a brouté toutes les fleurs euh, du jardin et même celles du rideau du salon. Alors, euh, quand Mamie, la grand-mère de Jérôme, entrait, elle a ouvert euh, la porte. Ça veut dire lui, Badaboum, a ouvert la porte. Mamie euh, malheureusement a eu tellement peur qu'elle s'est évanouie. Il a fallu appeler les pompiers pour euh, la ranimer. Quand il les a vus, -à -dire les pompiers, Badaboum a craché une rafale de casserole. Tout ça et, et devient insupportable pour la famille de Jérémy. Alors les parents sont tout à fait en colère. Alors pour. Euh, pour le euh, dresser, les parents donnent un délai de sept jours, Jérôme. Pour se faire tuer Non, non, non, papa. Je t'en prie, laisse-moi une semaine, sept jours. Je vais le dresser. Je vais lui apprendre ce qu'il a le droit de faire ou de ne pas faire. Ou, s'il te plaît, une toute petite semaine. Alors les parents disent d'accord, Jérôme. Tu y as sept jours, pas un de plus. Alors, voici la suite. C'est la suite de la page 106. Cinq jours déjà que, que Jérémie apprend les bonnes manières à Badab. Cinq jours déjà que le dragon a fait de son mieux. Donc, que sa petite copine soit fière de lui. Cinq jours déjà. Que les résultats ne sont bons du tout. Pourtant, Badaboum est un élève attentif et appliqué. Alors, pour lundi, Jérôme lui a expliqué qu'il ne fallait pas crier car son énorme voix fondit tous les murs de la maison. Promis, j'aurais, lui a Badaboum. En s'asseyant sur la plaque brûlante de la cuisinière, Aussitôt, le murmure s'est transformé en un hurlement de douleur et le plafond de la cuisine s'est effondré. Mardi, aucune bêtise, une journée parfaite. Oui, mais voilà, Jérôme et ses parents n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Padaboum a renflé de 21h à 6h du matin. Mercredi, alors que tout se passait bien, la mère de Jérôme a subitement interrompu la, le, la leçon. Alors que tout se passait bien, la mère de Jérôme a subitement interrompu la leçon. Le réfrigérateur n'était plus dans la cuisine. Badaboum s'est levé et a tranquillement raconté Madame, votre fille m'a interdit de brouder. Pardon. Madame, votre fille m'a interdit de bretter les fleurs et les plonges des voisins. Il veut que je mange les mêmes choses que vous. Ce matin, je n'ai pas pu ouvrir la porte du frigo. Alors, euh, je l'ai avalé. Alors, je dis, euh, pour se faire pardonner, Badaboum a accepté de faire le ménage de sa chambre. Erreur. Quand j'ai... Jérôme a rejoint le dragon. La chambre était vide, absolument vite. Totalement vite. Regardons ici. Voici la chambre de Jérôme. Tout à fait vite. Alors, où sont donc les meubles de cette chambre Alors, Badabom, qu'as-tu fait du lit, de l'armoire, du la chaise, et de la table de nuit « Je les ai mangés, Manger Mais tu es fou Dis-moi que ce n'est pas vrai. »« Mais c'est ma petite copine, je t'ai oublié. Tu m'as dit, va manger ta chambre. »« Oh non, plus, elle est sourd. »« Ranger, pas manger. » Résultat, aujourd'hui, Jérômeine est désespérée. Il ne lui reste plus que deux jours. Et n'arrivera jamais à dresser Badaboum. Un Badaboum malheureux qui a passé sa journée à bouder, à bouder et à ronchonner. J'aime mieux encore vivre dans la forêt. Balourdou et ses chasseurs m'embêtent, moins que toi. C'est alors que Midinette, midi petit oiseau, se met à piller. Et tous les deux, écoutez-moi, arrêtez de faire la tête. Fini les chamayori, pardon, Fini les chamayori. j'ai une idée, alors quelle est donc cette idée de midinette Alors voici la chambre de Jérôme, tout à fait vite, qui a dévoré tout ça, c'est bien sûr, padaboum, elle est très gourmand, alors merci beaucoup pour votre attention, et pour votre écoute, rendez-vous donc pour la prochaine épisode de Janmine et Bedaboum. Répétez plusieurs cette vidéo jusqu'à la compréhension parfaite. Merci, au revoir et Badaboum.